Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT numéro 2 pour ce Crunch 2018. Aujourd'hui, mercredi, on va attaquer directement par les coulisses en allant à la rencontre du Fab Lab. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez c'est quoi le Fab Lab Non, pas du tout. Non, non je sais pas ça. Ouais, je suis désolé, j'ai un entretien téléphonique pour un stage maintenant. Non, aucune idée. C'est le laboratoire qui est dédié au pour UGMC, il me semble, ou UGMC Euh... C'est le... Euh, non, pas du tout. Je ne sais pas du tout. <rire> ok, merci. Moi bon, ça m'a pas l'air très clair, alors on va y aller, on va essayer d'en savoir plus. C'est parti Bienvenue au du Crunch L'idée du Fab Lab, c'est d'aller un peu plus loin dans les projets, que les étudiants puissent, quand ils ont un souci, quand ils ont une question qui se pose, souvent c'est un problème, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, on ne sait pas si l'idée qu'on a, elle peut fonctionner physiquement ou pas. L'idée c'est de venir la prototyper ici. Un exemple, oui, c'est une équipe qui aimerait faire des, euh, qui aimerait travailler sur les, les, les capteurs dans les, dans les ruches. Et ils sont venus voir quels équipements d'écoute ben, on avait pour pouvoir traiter du son, par exemple. Donc c'est plutôt de l'électronique avec des capteurs, ben, des capteurs de son, des micros, et euh, du traitement du signal derrière. Quoi. Une petite pièce comme ça, c'est de l'ordre de 2h30 en fait. Ça va dépendre de la, surtout de la dimension de la pièce s'il y a beaucoup de matière à, à imprimer. On a fait appel au Fab Lab parce que notre projet il consiste à créer donc, un calpier pour moto pour permettre à des personnes handicapées ayant des prothèses de pouvoir l'utiliser. Et le Fab Lab va nous permettre de s'assurer que notre système fonctionne et aussi permettre à, à demander à l'industriel si ça correspond à ses attentes. On a fabriqué le calpier et aussi le système de fixation et on va vérifier qu'on va pouvoir insérer et fixer le calpier et aussi pouvoir mettre l'aimant, qui est notre solution magnétique, sur le calepier. Ça permet de rendre pas mal de services dans le délai du, du crunch time. Quoi. Ils sont partie intégrante de ce crunch time 2018, c'est l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes partis à la rencontre afin de vous en présenter quelques-uns. <musique> L'idée de cette journée est de pouvoir en fait accompagner le crunch pour pouvoir afficher euh, le partenariat au sein des startups, des fab labs et des industriels. D'abord un grand plaisir de rencontrer tous les utilisateurs, les professeurs, les étudiants, et de présenter toutes les nouveautés, d'apporter des solutions. Le but de ma venue aujourd'hui, c'était à la fois de rencontrer euh, les intervenants de l'UTBM, donc aussi bien les professeurs, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, de resserrer les liens et de revoir des personnes dans ce milieu-là, mais euh, de façon plus large, c'est aussi de, de rencontrer les étudiants. Alors aujourd'hui, euh, on peut voir que c'est des étudiants qui travaillent sur des futurs projets, ça peut être aussi nos futurs clients, c'est très intéressant pour eux car euh, c'est souvent justement ce type de, de public qui, qui intéresse notre gamme. On participe au Grunge Time tout simplement parce qu'on on, on vend des machines laser. Ces machines laser sont destinées principalement aux Fab Labs, aux universités. Ce qui est intéressant c'est surtout les professeurs qui eux ont vraiment besoin de ces machines justement pour concevoir, créer des prototypes rapidement. L'intérêt c'est de transmettre le savoir de la marque, tous ces jeunes qui seront nos futurs utilisateurs de, de nos produits, échanger avec eux par rapport à l'utilité qu'ils ont de, de notre gamme et de pouvoir leur apporter des des solutions adaptées à leurs besoins dans le futur un proverbe bouddhiste l'affirme innover c'est voyager merci colin bon personne n'a jamais dit ça mais en tout cas côté transport il y en a un qui s'y connaît et qui va nous donner trois conseils pour innover c'est eric Gadinski de alstom transport en premier, je dirais la transversalité pour avoir cet aspect euh, pluridisciplinaire, mais pas en tant qu'expert, pas en tant que polyvalence, en termes vraiment d'être capable de discuter de sujets différents euh, avec un, un minimum de vocabulaire pour être capable d'échanger avec des gens d'une discipline différente. Euh, la curiosité, bah, ça découle de ça. Donc, On, on s'intéresse à des disciplines justement différentes et on ne reste pas enfermé dans son domaine de compétences. Et euh, donc... L'ouverture d'esprit, c'est justement si on discute avec des gens de domaines différents ou de son propre domaine, d'être très ouvert à la critique, à des avis contradictoires, dans le but justement bah, de s'améliorer globalement, de se remettre en cause pour euh, justement euh, mélanger des idées qui viennent d'ailleurs, mélanger des idées qui viennent du même domaine et, et ainsi euh, avancer, innover. voilà. Comme vous le savez, au Crunch 2018, nous avons invité beaucoup d'écoles et de partenaires. Aujourd'hui, c'est du côté du Maroc qu'on va les regarder, et c'est tout de suite dans l'œil d'eux. Je suis Slim Nisselin, je viens du Maroc, exactement de Marrakech. Je suis là pour assister à l'événement Innovation Crunch Time 2018. Je suis exactement de l'école nationale des sciences appliquées, c'est une école d'ingénieurs, qui appartient à l'université de Marrakech, c'est une université qui s'est classée... 11e euh, euh, parmi 27 universités euh, en Afrique et au monde arabe. Cette université euh, contient plusieurs autres écoles euh, qui forment des ingénieurs et aussi des masters, différents euh, enseignants et des doctorats. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé pour venir ici euh, Bien sûr, c'est premièrement euh, de connaître d'autres personnes. Et je pense que c'est un événement très intéressant, bien sûr, très enrichissant. Euh, on améliore beaucoup euh, le travail d'équipe euh, ainsi qu'une notre façon de penser. C'est ça le plus important. Parce que euh, gagner n'est pas le plus important. Participer, c'est aussi euh, gagner. Prochainement, on va organiser euh, une édition Innovation Crunch Time là-bas à l'Université Khaled Marrakech. Ça serait là en octobre. Eh bien, un grand merci Nisrine, et rendez-vous en octobre à Marrakech. Pour l'heure, c'est le moment de passer au sujet du jour où on va découvrir que innover, ça peut aussi se faire en jouant avec des Lego. Le but, c'est de faire une maquette qui simplifie la modélisation d'une chaîne de production de voitures, type... une une usine de PSA en Lego Mindstorm pour que ce soit visuel et le présenter à des partenaires. C'est un projet qui est un peu difficile à mener pour nous en interne. On a des contraintes de clients, on a des occupations beaucoup plus factuelles au jour le jour. Donc on n'aurait jamais eu la possibilité de démarrer ce projet par nous-mêmes. Donc le fait d'avoir ici ce laboratoire d'innovation, c'est pour nous l'opportunité de démarrer le projet. Je pense que ça apporte de l'expérience. Mon projet ne me correspond pas à mes compétences, mais justement en peu de temps là, on va les développer à côté de à côté en plus de notre cursus. C'est très intéressant parce que parfois on a du mal à s'imaginer un projet quand on nous le tend sur une feuille à 4 Et euh, aussi on, on voit des gens qui sont dans la vie active, on voit ce qu'on ce qu pourrait devenir potentiellement à terme. On avait un plan euh, défini de notre chaîne de montage, donc on a pu euh, simplifier au maximum euh, euh, notre... Euh notre chaîne de montage, avec des, des contraintes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre de moteurs illimité, on n'a pas euh, des pièces illimitées non plus, donc il faut faire avec, mais on a réussi à trouver un plan final et donc du coup aujourd'hui on s'est attaqué au montage de ce plan-là, mais aussi les plans qu'on nous a donné ici sont des plans de base avec euh, les pièces qu'on a dans les différentes boîtes. La question est de savoir comment on va pouvoir agrandir euh, ce rouleau sans que ça se fragilise parce que du coup, au milieu, il va y avoir un bras qui va poser une pièce sur euh, un petit prototype de voiture. qu'on va devoir forcer dessus pour pouvoir l'emboîter correctement. Mais je pense qu'on va simplement, euh, simplement réutiliser cette partie-là, qu'on va rallonger, et, euh, et mettre quelques, quelques pieds en dessous, euh, euh, de sorte à ce que ça soit, ça soit stable et, euh, et résistant. Moi, je travaille sur la partie info. Notre principal souci, entre guillemets, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de voir euh, comment développer les, les différents codes dessus, réussir les connectiques. Et ça va être à nous de gérer derrière comment est-ce que les moteurs fonctionnent. Donc par exemple, à cet endroit-là, on fait avancer la voiture jusqu'à cet endroit-là, le tapis roulant, il roule. Si le capteur, il détecte une présence ou pas, il va arrêter ou pas. Donc nous, c'est vraiment, ce qu'on va faire, c'est eux, ils nous donnent euh, la manière dont on doit, en fait, euh, développer tout simplement les applications euh, sur le software qu'on nous propose. Les contraintes, elles viennent pas de nous, elles viennent du reste de l'équipe en fait. Et du coup, il faut s'adapter à comment est-ce qu'eux, ils ont pensé la chose et, euh, et c'est vraiment ce qui est intéressant dans, dans, dans le travail. Au crunch, les journées sont parfois longues. Alors pour ça, l'équipe du JT a installé son canapé pour vous y arrêter, répondre à quelques questions. Euh... Wow. Bonne question, bonne question... <rire> C'est lui le cerveau oh, non. <rire> Eh ben je... je... pense que je me mettrai au bout d'un filin sur une espèce de trampoline et je boirai la quantité d'eau à peser puis après j'essaierai de voir la tension sur le filin du trampoline en apesanteur et après je refais pipi pour vérifier En appuyant fort dessus pour que ça reste sur la balance Je la mets dans une bouteille... Bah, je prendrai une bouteille et je regarderai comment ça rentre. Une balance inversée, bien sûr. L'eau elle monte, et, et tu mets la balance au-dessus dans l'autre sens, et ça va taper contre la balance, et ça vient peser, voilà. Bah nous, on n'est pas trop des mathématiciens <rire> de toute façon. <rire> bah moi, je lui donnerais de la vitesse, et puis je calculerai son énergie cinétique. Oh, lui. <rire> je la mesure. Avec la, force, avec la force centrifuge, voilà. Alors, pour l'eau, je n'ai pas la solution. En revanche, pour la bière, c'est des flux de 30 litres. Ouais, Mais en fait, les objets dans l'espace, ils ont pas de masse, normalement. Ça on l'a vu en bio. Bah avec une balance Google. Wikipédia. Alors je dirais qu'il faudrait attraper la terre entre mes griffes et voir combien elle pèse, à l'œil comme ça. Il me semble que si on la porte avec deux mains, ça fait 15 kg Moi je lui donne de la vitesse et je calcule son énergie cinétique. Tu, tu prends le volume et tu multiplies par la densité. Je pense qu'il faut isoler tous les éléments différents sur terre, l'eau et tout, puis calculer toute la masse de chaque et additionner le tout. Elle bah, tourne par parents cette question. En 5 ans. Avec de la volonté. Déjà en connaissant les réponses à ces questions. Hein. En allant à l'université pour faire de l'associatif. Et en aimant entreprendre. Certains appellent ça du vol. C'est un petit peu savoir où se trouvent les infos et pas les retenir comme un idiot. En oh, picole. Hein. Donc on étudie 5 ans, c'est-à-dire 2 ans d'MDE, 3 trois, trois ans de foyer. De la bière, des assauts et on a un petit peu de travail entre tout ça. Ouais, dans, dans la douleur et, et, et dans le foyer. Mais sinon, c'est le cursus, c'est en 5 ans. Je l'ai appris pour l'entretien du TPM. Ouais. C'est pas nous déjà, hein. c'est moi. Je suis ingénieur dans deux mois. Quelqu'un d'ingénieux. Ah, quelqu'un qui aime euh, aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va chercher à créer des choses. Non, un ingénieur, c'est quelqu'un capable d'innover, je pense, un peu comme au crunch. C'est quelqu'un qui est rigoureux, organisé, mais qui a quand, quand même une part de créativité en lui. C'est quelqu'un qui trouve des nouvelles solutions avec euh, possiblement des nouveaux matériaux, des matériaux qui existent déjà. Quelqu'un qui cherche. Encore la définition. C'est parti Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce JT numéro 2. Il est grand temps de passer le relais à une bonne nuit de sommeil. Et nous, on vous dit à demain.